Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour du ptr donc on va devoir tester tout ça mais c'est tout simplement la mise à jour du 30 novembre 2021 qui risque du coup d'arriver début décembre avec pas mal de changements et je tiens alors je compte faire une vidéo Juste sur cette art en fait, <rire> non pas que sur cette art mais je compte faire une vidéo pour parler un petit peu des skins Puisque euh, j'en parlerai dans la seconde vidéo, j'allais commencer à partir mais euh, non non J'en parlerai sur une vidéo à part de, de cet événement et de ce skin qui compte beaucoup à mes yeux euh, et, et à mon petit cœur donc euh, voilà je, je ferai une vidéo sur le sujet euh, en, en parallèle Donc nous sommes sur la mise à jour 2.55.0 Petit rappel quand même, enfin on va recontextualiser un petit peu l'arrivée de ce patch euh, C'est tout simplement, je sais que j'ai lu des choses, des conneries souvent d'ailleurs, des idées reçues, etc. C'est toujours quand euh, une patch note arrive ou n'arrive pas d'ailleurs, euh, que je peux lire ce genre de choses. Et euh, il y a euh, des, des vérités et des euh, erreurs, euh, et des, des choses fausses tout simplement, euh, concernant euh, les patchs et le contenu d'Heroes of the Storm. C'est vrai que pour beaucoup, le contenu n'est pas forcément euh, aussi euh, important qu'il devrait l'être, etc., etc. Ce que je peux comprendre, hein, ce que, je, ce que je peux comprendre, on n'a toujours pas eu de perso depuis l'ardeur. C'est pas normal. Je suis d'accord que c'est pas normal euh, de pas avoir de perso euh, depuis l'ardeur. Par contre, le problème, c'est que souvent, comme il n'y a pas de sortie de perso, on fait l'amalgame en se disant que instantanément, du coup, il n'y a pas de contenu, blablabla, bla, bla, bla, bla. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que à peu près chaque mois, il y, y a une patch note qui est plutôt assez euh, soutenue. Et du coup, pour, pour rappel, euh, depuis mars, on a eu au moins un patch assez gros en termes de, en termes, enfin même très gros en termes de, de contenu, euh, chaque mois. Donc euh, à peu près vers le la fin du mois, le 20, 20, par là, etc. Enfin, vers le 20, ouais, globalement du, du mois, on a un patch. Sauf, du coup, alors début d'année. Début d'année c'était catastrophique, hein, clairement la part, euh, de la part de Blizzard On sait qu'en début d'année Blizzard est toujours nul, mais là c'est vrai que c'était un peu beaucoup Maintenant, là, il y a eu du retard Petite recontextualisation puisque bah, au lieu d'avoir un mois, il y a eu à peu près deux mois d'écart Il Ce... y a à peu près 2-3 semaines euh, sur Reddit, les développeurs se sont excusés En expliquant que le patch devait sortir plus tôt Mais ils ont raté, enfin il y a eu des, des, des ratés Notamment beaucoup de bugs et c'est pas des bugs du jeu, hein, c'est pas des bugs in-game, c'est des bugs en fait qui sont liés à... au, dé... au déploiement tout simplement du patch. Donc les mecs ont été pu... se sont publiquement excusés, c'est quand même extrêmement rare, c'est je... enfin, vraiment rarissime qu'ils le fassent. J'ai je... même plus souvenir d'une fois où ils l'ont fait. Donc bien sûr on peut se dire, enfin euh, voilà il euh, y a moins de contenu et blablabla machin. Genre si on fait le décompte, factuellement il y a eu un patch par mois, très gros patch généralement. Un petit peu moins celui de, euh, celui de septembre, je crois, était un peu plus faible que les autres, mais globalement des très gros patchs. Et du coup, après, on peut aimer ou pas le contenu, c'est des très gros patchs, ça c'est factuel. Et là, il y a eu du retard, effectivement. Et ils l'ont évoqué, c'était pas normal C'était euh, anormal Donc là dessus je trouve qu'ils ont été assez transparents Donc je préférais la rappeler Je sais ça va augmenter le, la durée de la vidéo Mais je pense que c'est important de redire les choses Parce que je lis euh, des, je lis plein de trucs Et qui sont parfois soit inexacts, soit faux Donc euh, je, je, je tiens à le rappeler Du coup, commençons euh, Puisque ce patch il va y avoir du positif et du négatif Moi même pour le moment euh, J'ai déjà lu, j'ai déjà vu un petit peu ce qui se passait Moi même je sais pas encore euh, Si je le trouve... Euh, je pense que globalement il est pas mal, mais il y a des points qui m'énervent quand même, donc euh, on, on va en parler. Alors, concernant les modifications de bâtiments, changement qui arrive, fontaines de soins, fonctionnalité supplémentaire. les fontaines de soins sont désormais invulnérables. Invulnérabilité des fontaines, les fontaines sont désormais invulnérables et sont détruites lorsque le fort au bastion voisin est détruit, donc en, en gros c'est tout simplement comme en arame. Donc, fort bastion, les points de vitre sont augmentés de 12 900 à 15 450 et de 17 000 à 20 050. Commentaire des devs, nous sommes satisfaits du fonctionnement des fontaines de soins en mode arme. Alors, globalement, c'est pas un truc sur lequel euh, je sais que je pense que beaucoup s'attendent à, à avoir mon avis. Je pense honnêtement que je suis juste au milieu ici. Je, je, je comprends les arguments des pour et des contre. C'est-à-dire que. La plupart de ceux qui sont contre, c'est... Euh, bah déjà, première chose, c'est une mécanique d'arame qu'on intègre dans le jeu normal. Ce qui donne l'impression d'une casualisation de blabla, bla, de blabla, bla, de blabla, bla, de blabla... Bla, bla bla. Mais d'un autre côté, les mecs qui, qui disent ça, c'est les premiers à se plaindre quand il y a un Genji qui vient backdoor la fontaine. Donc il faut être honnête, un petit peu avec ses propos. Euh, moi, je veux dire, je suis le premier à péter, à râler, quand et encore, je suis pas le pire, mais je suis le premier à râler quand je vois un vieux Genji de merde qui vient euh, triple shuriken euh, la fontaine. Maintenant... Je comprends les deux arguments, d'un côté la fontaine de soins est une ressource euh, et en tant que ressource bah, elle peut être annulée par l'adversaire ce qui d'un point de vue stratégique est un plus, mais d'un autre côté c'est extrêmement frustrant, c'est une grosse source de frustration surtout que c'est pas non plus la ressource la plus importante, c'est une ressource importante bien sûr mais c'est pas la ressource la plus importante et c'est vrai que c'est très con, par exemple, et ça nous est déjà arrivé, même à, même à un niveau compétitif en tournoi, euh, de détruire le fort et de laisser la fontaine. Parce que bah on a autre chose à, à faire que perdre du temps à, à taper la fontaine. Donc c'est vrai que je, je comprends les pour, je comprends les contre, et là-dessus, moi je suis un peu indécis, je, je comprends les deux. Le, le, le seul truc vraiment impactant, c'est que du coup, pour, pour, comme on a enlevé les points de vie des, des fontaines, bah, les, ces points de vie là sont donnés fort le truc un peu embêtant c'était le petit type sur sanctuaires infernaux où les camps pouvaient taper directement la fontaine et si vous gagnez si vous gardiez la vision euh, sur le camp bah, si, enfin sur la fontaine pour le camp bah, ça pouvait vraiment le rendre intéressant sachant que c'est un camp qui est très souvent sous-estimé et c'était un petit plus qui était visuellement euh, intéressant je veux dire ça se voit ça se voit direct que vous pouvez profiter de ce camp donc euh, à ce niveau-là, je dirais que c'est un petit malus pour, les, pour les, les camps de sanctuaires infernaux, enfin le camp de siège de sanctuaires infernaux, les camps de casera, hein, les hommes bêtes. Mais sinon, en dehors de ça, moi je suis pas spécialement contre. Maintenant, le point qu'il va falloir bien sûr garder à l'œil, c'est que les forts, bah, forcément, sont plus tanky. Donc euh, ça va mettre plus de temps hein, sur des calls, etc. Il et va falloir le prendre en compte. Ça va pas être simple au départ, je pense, parce que bah, ça veut dire. Plus difficile le backdoor, plus difficile de prendre le fort après avoir pris des kills, ça prendra plus de temps, donc potentiellement plus de prise de risque, etc. etc. En soi, moi je suis, je suis pas contre, je suis pas contre, je suis pas pour, euh, je comprends les deux, je comprends les deux avis et là-dessus je suis, je suis assez indécis, à voir, à voir ce que ça va donner, je pense pas que ce soit un mauvais non plus, mais euh, je comprends ceux qui sont pas contents, je comprends ceux qui sont pour. Ça c'est un changement qu'on attend depuis longtemps, j'avais fait des feedbacks d'ailleurs, j'avais envoyé des feedbacks à Blizzard sur ce sujet. Regar, Regar qui était très très vieillissant euh, Un perso que j'adore Regar Mais malheureusement mon, mon, mon premier perso à haut niveau hein, D'ailleurs que j'ai joué hein, Regar euh, en Master C'était un de mes premiers persos euh, Regar que j'adorais J'adorais, certains se souviennent hein, des duos euh, avec TRQR Où je jouais Regar Mais euh, des gars, euh, bah, c'est vrai que Regar à une époque c'était franchement l'un des supports les plus intéressants à jouer Ensuite il y a eu un très gros travail de la part de Blizzard Pour rendre les supports intéressants et Regar, bah du coup, il est passé de support plus intéressant à jouer à l'un des moins intéressants à jouer. J'en avais parlé dans une patch note récemment. Et c'est vrai que Regar, à ce niveau-là, c'est, c'était un peu l'ennui. Du coup, dégâts des attaques augmentés de 106 à 115, vitesse d'attaque réduite de 1.25 à 1.1. Donc, euh, il tape euh, plus fort. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, par contre, c'est marqué vitesse d'attaque réduite de 1.25 à 1.1, Mais euh, en fait, bah s'il est à 1.1, il tape plus vite. Du coup parce que si tu baisses c'est le, le taux d'attaque donc ça veut dire qu'il tape plus vite à, à, à voir si je, je dis pas de bêtises C'était pas à me corriger si, si je me trompe dans les commentaires mais normalement justement si euh... enfin bon dans tous les cas euh, il tape plus fort <rire> dans tous les cas il tape plus fort après est-ce qu'il tape plus vite ou pas euh, ça j'ai un doute mais dans tous les cas ça c'est certain il tape plus fort donc, Régard, c'est déjà sa grande force, hein. c'est de taper, c'est un support qui est, qui est très agressif, mine de rien. Alors, bouclier de foudre, mais qui était très attentiste par le passé, donc on va voir le rework, je l'ai déjà regardé, c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Euh, bouclier de foudre, mais ce qu'on. Voilà, c'était. Le problème, c'est que c'était très passif. Enfin, en fait, c'était très agressif en early mid-game, et en late, bah, tu peux plus prendre autant de risques parce que tu vas te faire punir beaucoup plus facilement, donc tu devenais attentiste. Et un gameplay extrêmement frustrant où t'as pas grand-chose à faire. Bouclier de foudre fonctionnalité supplémentaire rend 2 points de mana pour chaque ami touché par bouclier de foot donc ça c'était l'ancien talent 4 qui a été intégré de base comme on a réduit de 60 à 50 points donc ça coûte moins cher et en plus tu récupères plus de mana Super. c'était un talent 4 qui a été mis de base et pour moi c'était important euh, je m'attendais pas à ce qu'il le mette de base, qu'il incorpore de base je m'attendais à une fusion de talent plutôt mais honnêtement plutôt bien Totem de lien point de vie de totem augmenté de 217 à 326. Donc on renforce énormément les points de vie du totem. Euh, c'est cool parce que le totem il sert aussi à prendre l'aggro, hein. il sert à prendre les coups de tour, à coups de fort. Euh, en plus de ça, bah, c'est vrai que... Alors souvent il est ignoré par les joueurs, on va pas se mentir, il est souvent ignoré par les joueurs. Mais là c'est cet apport utilitaire qui le rend intéressant. Très, toutes, les toutes les informations relatives au loup fantôme, hein, donc sa monture, ont été déplacées sur la... Euh, monture justement au lieu de son passif, hein, parce que c'était son passif maintenant c'est sur la monture, donc il va vraiment avoir son passif à lui, et ça mesdames et messieurs, c'est le truc de la patch note ça c'est le truc de la patch note c'est l'épuration alors l'épuration on pensera à Arthas plus Carregard hein, à la base, mais épuration donc c'est tout simplement une purification dans le kit de base d'un personnage et ça eh ben on l'attend depuis très très très longtemps a tort ou à raison, c'était quelque chose qui a été énormément martelé auprès des devs, en mode, peut-être qu'il serait intéressant de mettre une purif, soit au niveau 1, soit de base, sur des persos, sur des heals, pour leur permettre de dégager un petit peu certains paliers de talent. Et honnêtement, eh ben, j'aime bien, à l'activation, et c'est quelque chose qui va le rendre unique, plutôt que de le donner à tous les supports, ils veulent rendre ça unique à Régard. Où il y a toujours eu un problème, Regarde, hein. c'est-à-dire que les talents 7, ils ont eu beau les booster, les booster, les booster, c'était toujours la Purif qui était trop forte. À l'activation rend un allié insensible pendant 0,5 secondes ou ralentit un héros ennemi de 80%. Puis l'effet se dissipe en 2 secondes. Vous ne pouvez pas vous cibler vous-même. Donc ça c'est cool, c'est pas une purge, c'est une Purif. Donc vous pouvez l'utiliser avant le contrôle ou pendant le contrôle. Ou après le contrôle, mais là vous êtes un peu hein, en retard. <rire> ou ralentit un héros, donc c'est une Purif Offensive aussi, on peut l'utiliser pour ralentir un adversaire Donc, Et l'effet se dissipe en 2 secondes hein, pour le slow Ça veut dire que c'est pas un slow de 80% pendant 2 secondes hein. Ça c'est très très très très fort Non l'idée c'est que c'est 80% au tout début Et ouf, ça se dissipe très vite en 2 secondes Donc très gros slow au départ Ça, ça ressemble au Q de Johanna hein, le, le ralentissement, le coup de bouclier en fait euh, Vous ne pouvez pas vous cibler vous même Donc on peut pas le, le mettre sur, sur soi Temps de recharge, 30 secondes Ça à mon avis ce sera nerf hein. 30 secondes c'est beaucoup trop tôt euh, enfin genre 30 secondes c'est vraiment peu hein, C'est vraiment peu Ils auraient pu peut-être faire un truc à la Lily En mode euh, c'est 70 secondes de temps de recharge Mais à chaque tick de Z ça réduit de 0.5 Un truc comme ça peut-être parce que c'est vrai que 30 secondes C'est énorme enfin, Je veux dire je joue tank euh, Si toutes les 30 secondes bah, je fais une glissade avec ETC Déjà je meurs Mais en plus de ça bah, pendant ce temps il y a le mec d'en face Il appuie sur une purif Et euh, bah parfois ces 30 secondes c'est le temps hein, Qu'il faut avant une nouvelle un... Un nouveau lancement d'hostilité, de, de, de, 30 secondes c'est beaucoup trop court, beaucoup trop court. Donc je pense que ça, ce sera nerf. Niveau 1, Mante de foudre, déplacé depuis le niveau 4, mais c'est très bien, c'est très bien, très très bien. Mante foudre, c'est juste, il faudra l'équilibrer. Mante foudre, déplacé depuis le niveau 4, donc euh, c'est l'ancien talent qui donnait du mana, tout ça, tout ça. Nouveau fonctionnement, augmente le rayon de bouclier de foudre de 25%, donc ça c'était l'ancien niveau 1. Chaque fois que le bouclier de foot frappe un héros ennemi Augmente de façon permanente vos points de vie Et votre mana de 1 jusqu'à un maximum de 300 cumuls Donc en gros vous voyez l'ancien niveau 4 Qui a été incorporé de base On garde un peu l'esprit et on le fusionne avec le talent hein. Justement comme moi je m'attendais plus à une fusion de talent Ils ont créé quelque chose de nouveau Avec l'idée que à chaque fois que tu touches quelqu'un euh, Ça augmente les points de vie et le mana Donc soit pourquoi pas en vrai hein, C'est pas, pas forcément débile Totem lié à la terre, déplacé depuis niveau 7 Alors ça, je ne comprends pas euh, on, va en, on va en reparler, mais je ne comprends pas Je veux dire, les talents 7 ont été Comme je l'ai dit, très renforcés Mais le truc qui était vraiment au point sur euh, Régard C'était euh, La Purif était toujours trop forte quoi. Et maintenant que la Purif est incorporée de base hein, Sous le nom épuration C'est vrai que bah, le totem lié à la terre, honnêtement, ça devient le talent 7 Le plus intéressant, et on le déplace du 7 Au niveau 1 Et ça, je ne comprends pas, genre, ce talent Honnêtement, on va y revenir après, hein, mais ce, ce talent, il pourrait être au niveau 16 ou au niveau 20. Ce serait pas à voler. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est N'augmente plus les points de vie de totem du lien terrestre. Heureusement, ça a été incorporé de base. Fonctionnalité supplémentaire. Bon, pas sous les mêmes valeurs, mais quand même. Fonctionnalité supplémentaire. Les héros affectés par totem de lien terrestre voient également leur puissance de capacité réduite de 25%. Augmente la portée de totem du lien terrestre de 50%. Donc, c'est une fusion du 7 et du 1. Et surtout, surtout, surtout, surtout... Bah faut pas oublier ces fonctionnalités supplémentaires. Donc en dehors de ça, il y a aussi vitesse d'attaque réduite et blocage... Enfin des charges de blocage en plus. Si pas... Non, c'est pas une charge de blocage, c'est réduction de la... des dégâts d'auto-attaque. Pour les... les ennemis affectés par le slow. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, niveau 1, vous avez un rayon réducteur en fait. C'est un rayon réducteur, c'est un talent niveau 13 pour tous les heals. Et là, c'est niveau 1. Et c'est encore meilleur qu'un rayon réducteur niveau 13 parce que c'est de zone avec un CD extrêmement court. Parce qu'un totem de regard, c'est au maximum... Euh, ouais, c'est une dizaine de secondes. C'est énorme. C'est n'importe... Enfin, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis niveau 1. Rien que niveau 7, c'est déjà très fort. Mais alors, niveau 1, je... Alors vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à côté, hein. celui-là, euh, il est trop fort en fait. Donc je pense qu'il y a un problème, je pense qu'il y a un problème et je pense que c'est facile à corriger. Ça me rappelle Tyrande, c'est-à-dire qu'il y avait des talents 1 qui étaient pétés de ouf et des 7 qui étaient bof. Et je pense qu'ils vont à terme probablement alterner entre palier 1 et palier 7. Cœur farouche, nouveau fonctionnement, lorsque vous adoptez ou quittez la forme de loup fantôme, confère 20 points d'armure pendant 2 secondes. Donc que vous passiez en loup ou que vous passiez en forme humaine, vous gagnez 20 points d'armure pendant deux secondes, ça c'est plutôt bon parce que ça est ce que je disais, le problème de regard c'est en late game où vous pouvez pas prendre autant de risques qu'en early, en early vous pouvez y aller comme un sac et en late votre gameplay il change complètement, en late t'as plus le droit de croc croc quoi et là c'est intéressant parce que justement ces petits 20 points d'armure eh ils vont pouvoir permettre en early d'être toujours aussi agressif mais en late d'être encore plus agressif même et en late de potentiellement jouer un peu plus avec le changement de forme donc le changement de forme a une vraie plus-value en late game en dehors de ce gain de mobilité Donc ça c'est plutôt cool Et le bonus de vitesse de déplacement de Lou fantôme est porté à 40% durant la première seconde Puis revient à 30% Donc ça c'est comme avant sauf que bon On met un petit sprint de base pour regard, pour lui permettre de faire des petits trucs en Lou fantôme. Ce que je trouve vraiment très cool Et ce talent est vraiment bien hein. Franchement moi il me plaît hein. Mais celui-là est trop fort en fait Celui-là est juste beaucoup trop fort Course du loup supprimé puisque bah c'est dans le cœur farouche hein. niveau 4 euh, vive terre déplacé depuis niveau 13 donc c'était le seul talent même si Régard était vieillissant son arbre de talent était plutôt équilibré il y avait tout hein. même la purif bah, comme je disais elle était trop forte mais les autres étaient pas dégueulasses il y avait un talent poubelle sur le kit de Régard c'était le vive terre donc il le passe niveau 13 au niveau 4 et ils augmentent aussi les soins je veux dire si c'est pas un aveu de j'avais j'avais pas arrêté de le dire <rire> non mais parce que justement ce talent c'est quoi C'est si vous êtes en dessous de 50% de vos pv il l'avait augmenté je crois en dessous de 60% de vos pv euh, si le soin touche quelqu'un qui a 60% ou moins de ses points de vie eh bien ça va booster un petit peu le heal en plus d'avoir le heal ça va lui mettre un soin sur la durée donc c'est de la merde <rire> C'est de la merde, hein. pour un niveau 13 c'était de la merde Le mettre au niveau 4 c'est mieux hein. Ça fait que est... il les prend en concurrence avec des talents peut-être moins intéressants Mais c'est un... toujours autant de la merde <rire> Parce qu'il bah, y a des nouveaux talents à côté Charge électrique, déplacée depuis le niveau 1 Nouveau fonctionnement, bouclier de foudre rend désormais à son porteur un montant de points de vie égal à 20% des dégâts infligés aux héros adverses. Ses soins sont doublés pour Régard. Et là, j'applaudis Ça on l'attendait depuis très longtemps joueur de Régard, nous sommes enfin écoutés, bravo Blizzard le bouclier de foudre rend du point de vie à son porteur, ça n'avait aucun sens que Régard mette un shield sur Kerrigan et que ce soit lui qui soigne et pas Kerrigan donc vous allez me dire c'était logique mais ça avait jamais été fait, donc enfin le porteur du bouclier va se soigner en fonction des dégâts infligés par le bouclier et ça c'est très très bien, les soins sont doublés pour Régard pour vous inciter à être agressif très bon choix aussi, vraiment là, ces petites lignes là Régal, régal. Lorsque bouclier de foudre inflige des dégâts à un en ennemi, la vitesse de déplacement de son porteur est augmentée de 10%. Et là, double régalade Double régalade parce que je peux vous dire que quand une Kirigan eh ben, bah, elle gagne 10% de moussepeed pour pouvoir faire des.. des pour pouvoir flexer de droite à gauche. Eh bah c'est cool Totem de soin, point de vie du totem de soin augmenté de 5. D'ailleurs c'est même dangereux parce que Régar a toujours été très très fort avec des mêlées, voire du triple mêlée Et je pense qu'on n'a pas fini de voir des compos triple mêlée avec Régar en il, hein, Parce que. Ça va être très bien, hein. ça va être très très très très bon à mon avis Régard avec du triple melee. Hein. Et si ça peut permettre justement un up regard. N'oublions pas, les, les, les, je sais pas combien de combos existent avec Régar, euh, Régar Arthas fonctionne très bien, Régar Kerrigan, Régar euh, Illidan qu'on oublie souvent, Régar Illidan, Régar Illidan à peut-être le grand retour, Régar fonctionne avec plein de persos en combo et notamment avec beaucoup de melee, des tanks mais surtout des assassins mêlés. et il y a certains duos qu'on n'a jamais vus. je pense à Kira, Régar qu'on n'a jamais vraiment vu parce que bah, Kira est arrivé mais Régar pas dans la meilleure place, donc il y a peut-être même des nouveaux combos qu'on risque de découvrir et honnêtement ça risque d'être très très très intéressant Totem de soin, point de vie du totem de soin augmenté de 50 à 175, merci euh, moi c'est pour ça que je ne joue pas ce totem, genre il est fort, il hein, n'y a rien à dire mais 50 points de vie faut pas déconner, genre tu souffles dessus le machin il s'envole quoi c'était c'était insupportable, euh, déjà que les potes ont du mal à rester dans la zone de soins donc, euh, puis après ça va cracher sur le healer bien sûr, donc euh, ça c'est bien ça c'est très bien. Les points de vie du totem de soins sont désormais échelonnés de 0,04% par niveau, donc bon bah, ça c'est cool, ça veut dire que le totem gagne en points de vie euh, au, fil, au fur et à mesure de la partie, comme le totem de terre, donc ça c'est cool euh, soins prodigués par le totem de soins portés de 2% à 3% du maximum de points de vie par seconde bon, C'est plutôt cool Et euh, durée du totem de soins réduite de 10 à 7 secondes Donc il soigne plus fort mais moins longtemps C'est plutôt pas mal N'oublions pas que le totem de soins c'est euh, celui de Régard Et euh, celui qui est le plus rapide à revenir parmi tous les totems de soins Donc c'est plutôt, euh, plutôt appréciable Personnellement mon grand point fort c'est la charge électrique Ça veut dire que c'est un soin modulable et contrôlable C'est vous qui avez directement le contrôle de ce bouclier donc ça valorise directement le porteur du bouclier, les bons choix qui sont faits par le regard. Niveau 7 oh, purification, supprimée vu que ça a été mis de base. Totem Colossal, déplacé depuis le niveau 1, n'augmente plus la portée de Totem Li intéresse Donc totem Colossal avec la range, le rayon d'action qui est mis au niveau 7. Et là je comprends pas, genre enfin. Ouais c'était bien. Et en plus on peut plus augmenter la portée. Ça n'augmente plus la portée du totem l intéresse, parce que ça a été incorporé sur l'autre. Genre. Je suis en mode mais c'est un set pourri en fait. Genre, enfin. Pour moi, ça, c'est un niveau 1, pas un niveau 7. Et à l'inverse, ça, c'est au moins un niveau 7. Donc, je pense que ça, ça va, ça va très rapidement changer de, ça va très rapidement être inversé. Euh, sans étonner, réduction du temps de recharge du milieu de 2 à 1,5 secondes fonctionnalité supplémentaire. Les attaques en forme de loup fantôme rendent à regard 5% de son maximum de mana. Donc ça, c'est pareil, ça devrait être un niveau 1. Je comprends pas pourquoi c'est un niveau 7. Donc ouais, ça réduit le temps de recharge du, du, du Z. Euh... Je, je, je sais pas, moi je suis je, je ne comprends pas Le palier 7 de Régard est faible Je trouve vraiment qu'il est faible Et que ça devrait être des paliers de niveau 1 et pas de niveau 7 Clarification Lorsque vous dissipez un ralentissement, une immobilisation Ou un silence affectant un allié Celui-ci récupère 260 points de vie Et le temps de recharge d'épuration réduit de 50% En gros ce qu'il essaye de faire c'est comme Garrosh, C'est à dire d'incorporer la Purif de base Comme Garrosh avec euh, le dans la mêlée Et au niveau 7 Tu gardes un truc qui renforce encore ta purification. Pour Garrosh, c'est pas forcément du coup le talent qui est le plus joué aujourd'hui. Par contre, clairement sur Egar, ça a l'air vraiment bon puisque les deux autres sont faibles. Clarification lorsque vous dissipez un ralentissement, bah le soin, le soin sur une purif, c'est un truc que Brightwing a. Et honnêtement, c'est cool. Ça, ça, ça c'est bah, quelqu'un qui utilise bien sa purif. Et eh bien, il est valorisé. le Temps de recharge d'épuration réduit de 50 Ça fait 30 secondes de base. Ça fait à 15 secondes de temps de recharge. C'est même, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. 15 secondes de temps de recharge, c'est n'importe quoi. En plus, sur une purif qui soigne. Je pense que ça, ça va, ça va sauter. Hein, c'est pas possible. Hein. Enfin, 15 secondes de purif, quoi. Genre. Euh... <rire> Il y a un problème. <rire> Il y a quand même un problème là. Hein. Euh, mais c'est une, une bonne chose. Mais. Enfin, euh, je sais pas. Faudrait que ce soit. Faudrait que ce soit 40 euh, secondes. Enfin. Euh, 40 secondes. Et donc, ça serait 80 ou je sais pas. Enfin, faire un truc genre la purif, c'est 70 secondes de CD, la purif. Et euh, si, tu la, si tu la récupères, c'est 40 secondes. 15 secondes, c'est quoi, ça Niveau 13, marée, Réduction du temps de recharge par cible héroïque augmenté euh, de 0,75 à 1 seconde. Réduction du coût en mana augmenté de 15 à 20. Donc, euh, bah, ça, c'est plutôt, plutôt sympa, hein, honnêtement, hein, sur le A. Même si je m'attendais à un petit changement, mais comme c'est un talent très apprécié, bon... Je... Je trouve, je trouve ça pas intéressant, personnellement, ça. Genre, c'est pas, pas un talent, je suis en mode « Waouh, c'est extraordinaire, c'est fun, quoi. » Non, t'es plus en mode euh, « Il était temps. » Mais bon. Bouclier de terre, capacité du bouclier augmentée de 12 à 14% du maximum de points de vie. Yes Ça, c'est cool. Personnellement, mon talent 13 préféré. Et source, nouveau. Toutes les deux secondes, totem de l'intérêt sans une salle de guérison non affectée par les talents sur un allié proche pour 40% de ses soins habituels. Alors, j'ai beau adorer le bouclier de terre... Peut-être que je surestime, c'est possible, mais la source me semble complètement trop fort. Genre, le, je veux dire, un outil utilitaire, défensif, tout ça, tout ça, le totem de slow, le ralentissement, qui va maintenant lancer des salles de guérison pour soigner vos copains pendant que votre CD2A est utilisé, et c'est toutes les deux secondes hein, que le totem y soigne. Alors bien sûr, ce qui est bien, c'est que ça force les adversaires à focus le totem, à taper le totem, ça c'est une bonne chose. Ce que je veux dire, souvent on tape pas le totem. Hein. Le totem on s'en fout un peu. C'est pas grave. Mais honnêtement, lancer des salles de guérison toutes les deux secondes, c'est énorme. Alors bien sûr, c'est que 40% des soins habituels, mais on s'en fout. genre C'est trop bien pour Régard qui manque de soins cruellement en fait. Et là on lui donne les soins sur le Z et en plus bah, du soin sur le E. Genre, ça... Il passe d'un perso qui est presque une oasis dans un désert en termes de soins à. Euh... Prosternez-vous mortels <rire> C'est impressionnant, hein impressionnant Niveau 16 Donc euh, source me semble très très fort Niveau 16, tempête croissante Fonctionnement modifié, ne confère plus à Régard Un bouclier de foot non affecté par les talents Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant Régard en lançant Un Z, un totem de tempête enfin, Un bouclier de tempête Sur un allié, et eh bah ben, il possède Lui même un Z Version talent, donc euh, Qui fonctionne avec le niveau 1, le niveau 7 etc Bon, en même temps, c'est un palier 16, il hein, faut quand même du costaud. Totem d'emprise de la Terre, fonctionnalité supplémentaire. Totem de lien terrestre affiche 145 points de dégâts lorsque vous le placez. Donc en plus de du... l'énorme slow qui est quasiment à route, hein, le mec bouge plus. Et eh bien ça fait des dégâts. Et c'est 145 points de dégâts niveau 0. Hein, donc euh, au niveau 16, euh... ça doit deal, hein, ça doit faire mal. C'est plutôt pas mal. Et honnêtement, le totem d'emprise de la Terre, bah, rien que pour le slow, c'est très fort. Le fait, faut pas, faut pas non plus se mentir, ça c'est offensif mais c'est greedy, c'est-à-dire que vous devez le donner sur quelqu'un et c'est des corps à corps, donc c'est dangereux, il faut, faut le lancer au bon moment. Et fin de loup, dégâts et soins portés à 6%, donc si Régard passe en, en, en, en loup fantôme et qu'il met un croc-croc, eh bien il se soigne et fait des dégâts en pourcentage PV, etc. Donc c'est plutôt fort, c'est plutôt fort. Donc c'est 6% du point de vie maximum, hein, d'ailleurs. Et, euh, et les soins sont en, par rapport au, en fonction des dégâts infligés. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt, plutôt très fort. Mais ça demande à regard d'être agressif. Donc il y a certaines games où vous pouvez le faire. Certaines games où vous ne pouvez pas le faire. Donc à mon sens, le totem d'emprise de la terre risque d'être très très fort. Puisque bah c'est des dégâts faciles. Des dégâts que tu peux lancer de très loin. En plus de mettre un slow pour offrir une opportunité à ton tank et à tes DPS. Niveau 20. Retour rapide. Supprimé. Bouclier du nexus. Supprimé. Là vous vous dites. Ah oh non Conduction élémentaire Mon cher Watson, euh, mon cher Watson pardon. <rire> Activation, vous octroie un bouclier de foudre et confère à tous les héros alliés proches un bouclier équivalent à 10% de leur maximum de points de vie pendant 5 secondes. Rappel, bouclier du Nexus, c'est... Euh, je sais plus c'est 15 ou 20% PV maximum. Je crois que c'est 20% parce qu'il me semble que Johanna c'est 25%. Il me semble que c'est 20%. Donc on se dit que c'est la moitié moins. Le truc, c'est que... Conduction élémentaire, donc ça donne Un shield de 10% PV maximum Donc c'est quasiment le niveau 13 mais en zone Et sur Régar également bien sûr Chaque fois que ce bouclier de foot touche un héros ennemi Confère aux alliés proches un bouclier équivalent à 1.5 de leur maximum de points de vie Temps de recharge 70 secondes C'est très fort, c'est honnêtement très fort Alors il y a un bug sur le PTR, euh, ça marche que pour Rega. <rire> ça va être corrigé je pense hein, bien sûr Mais euh, le truc est très cool Parce que ça fait que tous tes potes ils ont un shield et s'ils utilisent ce bouclier pour faire, pour être agressif, et eh bien ce bouclier à chaque tic du bouclier, sachant que ça marche en zone, et hein, eh bien ça peut donner un énorme bouclier à un allié. Alors attention, il y a un petit point faible à ce talent, c'est que vous ne pouvez pas superposer deux boucliers de faudra. Allez, ceux qui jouaient euh, retour rapide le savaient, c'est pour ça d'ailleurs que pas trop le retour rapide sur euh, Régard, c'est que vous ne pouviez pas mettre double Z sur un mec, ça ne marche pas. Le bouclier ne, ne se cumule pas. L'animation, oui, mais pas les dégâts ni le, le cumul de boucliers. Donc, c'est plus comme Brightwing avec, vous savez, le, le, le E qui touche tout le monde, un talent que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense que c'est très fort, conduction élémentaire, je pense quand même que la guérison ancestrale améliorée est meilleure, mais conduction élémentaire ça peut être pas mal, euh, notamment avec Bloodlust, Bloodlust 10, conduction élémentaire, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, parce que l'idée c'est vraiment de, de lancer la sauce, et en plus bah du coup tu gagnes un shield plus de la sustain, je pense que ça synergise très très bien avec la Bloodlust pour le coup. Mais pas trop avec la guérison ancestrale, je pense que la guérison ancestrale améliorée reste meilleure, mais euh... après ça dépend, ça dépend de l'utilitaire hein, bien sûr, hein. là je, je, je parle de manière générale, mais euh, c'est vraiment vraiment cool, conduction élémentaire, j'aime beaucoup l'idée, l'esprit et Regard est un support très agressif, donc ça correspond très très bien à, ce, à ce, cette idée de « vas-y, jette-toi mon gars, rentre la, la tête la première, tu vas être récompensé ». C'est ce qui fait aussi peur parfois avec Régard. ça peut très vite virer au, au cauchemar <rire> quand tu es contre. Euh, Gladiateur Passif, octroie 10% de puissance d'attaque et 5, pour... 5 points de puissance de capacité à régard et à tous les héros alliés proches. Jusqu'à un maximum de 5 cumuls. A partir de 2 cumuls le temps de recharge d'épuration est accéléré de 50%. Je, je... Vraiment il faut qu'il fasse un truc sur la purif hein. genre, genre déjà que de base, 30 secondes cd sur une purif c'est n'importe quoi. Si en plus t'as as un truc, si tu la touches au bon moment avec le 7, t'as 15% as 50% de cd en moins. Et en plus au 20, bah, tu peux encore là, réduire le, le temps d'accès. Genre t'as une purif toutes les 5 secondes, toutes les 7 secondes en fait, genre c'est quoi ça Et.. C'est l'idée d'être un peu le cesse de Descartes Kane, avec l'idée que tu euh, offres un petit peu de puissance à tout le monde autour de toi, et tu profites d'une réduction de CD, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, contre beaucoup de contrôle, pourquoi pas, ça peut te permettre d'être à la fois le, le, le marteau et l'enclume, j'ai envie de te dire, mais c'est... Je pense quand même que Conduction Élémentaire reste plus intéressant de manière générale. Mais Gladiateur peut avoir un... sa petite niche plutôt sympa. Voilà, il y avait longtemps que nous n'avions plus apporté de modification majeure à regard. et merci Blizzard Merci Blizzard, plutôt bon Il y a encore des petits trucs à modifier la Purif et euh, palier 1 et 7 qui pour moi doivent être échangés Mais sinon franchement très très bon Ariel arc vertueux, vitesse d'incantation Augmentée de 50% C'est Cool À 0,0620 secondes Donc on change l'animation euh, De l'arc vertueux du A euh, Donc ça c'est plutôt cool C'est que l'idée que l'arc rapide Va être incorporé de base Ça c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que l'arc rapide Bon... Euh, ça faisait un peu chier de devoir l'utiliser de base. C'est bien de le supprimer de le mettre de base. Enfin, vraiment, c'est cool. Ça te forçait. Ça, ça rend la quête plus, beaucoup plus intéressante au niveau 1 d'ailleurs. Niveau 4. Lourd fardeau. fonctionnalité expérimentaire augmente la durée de l'étourdissement d'entrave de 0,25. C'est pas mal. Hein c'est un talent qui est un peu moins joué que j'aime beaucoup. Euh, stun plus slow derrière. C'est très punitif si on a besoin de contrôle. Volonté des cieux. Un talent un peu moins joué. quoi Volonté des cieux. Fonctionnée augmente les dégâts des attaques de base d'en de 10%. Donc euh, bah c'est cool. Crou des cieux, fonctionnement supplémentaire, les héros adverses touchés par la zone centrale d'arc vertu au contre un obstacle par entrave ou alors armure en tissant réduite de 10 points. Donc qu'est-ce qu'ils font En gros ils fusionnent le talent qui donnait de la puissance, de capacité ou de la vitesse ou des dégâts d'attaque, il le. Et de la vitesse d'attaque, pardon, et eh bien ils le.. Il le fusionne. Enfin ça va il fusionne, c'est qu'il y en a un qui augmente la vitesse d'attaque et les dégâts d'attaque Et de l'autre côté il y en a un qui augmente la puissance de capacité et de l'autre les héros adverses touchés par la zone centrale Projetés contre un obstacle, voient leur armure anti-sort réduite de 10 points Donc en gros c'est j'offre plus de capacité magique à mon pote et en plus de ça il aura plus de dégâts Puisque je peux potentiellement jouer sur l'armure magique de, de mes adversaires donc nous avons constaté une chute de popularité d'autres victoires pour les talents d'Auriel dédiés à l'arc vertueuse, pourquoi nous intégrons les effets d'arc rapide à la capacité, afin de la rendre plus efficace. Euh, c'est plutôt cool, en vrai c'est c'est vraiment un très bon point pour Auriel, c'est vrai qu'Auriel elle est en train de tomber petit à petit, elle a ses aficionados, bien sûr Auriel est un perso très intéressant à jouer, je pense que c'est con mais c'est un petit lissage qui la rend vraiment intéressante, très sexy sur le papier hein. Et je pense que ça peut être un perso très sympa pour Carrie du coup Vu que l'arc rapide a été mis de base Il y a un truc à faire avec la quête hein. 1 Auriel fait beaucoup de dégâts, hein. pour un support elle fait énormément de dégâts Mais on s'en rend pas vraiment compte Donc il euh, y a des choses à faire Il y a clairement des choses à faire Niveau 1, Luizel, luisel hein, un, un des supports à l'heure actuelle les plus joués à hein, très haut niveau. Hein, elle est ban euh, systématiquement. C'est pas pour autant que, pas pour rien que du coup elle a des changements. L'hyperphase, le bonus de soins réduit de 8% à 6% des points de vie maximum, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Il faut casser un petit peu. Euh, je pense honnêtement que l'hyperphase doit sauter. Je pense même qu'elle doit sauter l'hyperphase, euh, je sais ça fait absolu comme ça. Mais en fait l'intégrer de base en version extrêmement euh, cisaillée, parce que bah a... enfin, c'est bien mais c'est pas suffisant en fait. C'est bien, c'est très bien, hein. 6% des PV maximum c'est beaucoup moins. Euh, parce qu'elle l'a tout le temps. En fait le problème de Luiselle c'est pas le montant de soins. Le problème c'est qu'elle l'a tout le temps en fait. Parce que. On se dit ouais c'est cool, c'est bien. Moi personnellement je préfère qu'elle soigne très fortement, mais qu'elle récupère pas son heal aussi vite. Aujourd'hui, à une époque, TP Brightwing, c'était ok, plus de TP Brightwing, c'est un CD que tu colles team et tout en mode, c'est bon, plus de CD Brightwing, on peut faire quelque chose derrière. Là, euh, bah non en fait, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, là. genre elle va dans les sbires, elle crache dessus et c'est bon, elle récupère. C'est ça que je trouve dommage en fait, pour moi c'est dans le mauvais sens, mais c'est bien quand même. Crash à magique, réduction du temps de recharge du milieu de 6 à 4 secondes, donc c'est les auto-attaques qui permettent d'avoir plus souvent la purge. 6 secondes c'était un peu craqué quand même Surtout qu'ils avaient réduit de base le temps de recharge du dé Donc ça rendait le talent encore plus fort Donc ils le nerf Niveau 20 mi-imaginaire, la durée n'est plus infinie Mais réduite à 9 secondes Alors ça c'est un cauchemar, je pense que beaucoup de joueurs ne le voient pas forcément Ça demande à très haut niveau hein, Mais c'est cauch un cauchemar A très haut niveau c'est un cauchemar parce que quand elle met le tank adverse furtif et que le perso il bouge plus, c'est l'époque de la météo, vous savez, où il y a un pogo ETC, on ne l'a pas vu, on ne sait pas où il est. Mais à l'heure actuelle, ETC fait moins peur, hein. c'est surtout euh, un garoche invisible, un diablo invisible, T'as pas envie d'un diablo invisible. Donc c'est vrai que ça fait très peur, donc faire en sorte que l'invisibilité la, la, ne dure que 9 secondes, tu as toujours moyen de faire des petits trucs stratégiques, mais c'est limité, il ne faut pas, euh, pas déconner. Hein. Hein, parce que à euh, euh, euh, très haut niveau, c'était bizarre. Hein. C'était euh, genre avais, euh, le temps qui bougeait plus. Il bougeait plus, il attendait une opportunité que son équipe euh, gravite autour de lui. Enfin, c'était très bizarre. Ça faisait des trucs vraiment euh, très étranges. Et le soin augmenté de 20 à 25 points, ça c'est bien. C'est à dire que comme c'est plus infini, bah, on augmente un peu la durée du. On augmente un peu le heal. Donc c'est bien, c'est un bon changement. Luzel demeure puissante à tous les niveaux de jeu et terrorise particulièrement ses adversaires à haut niveau. Voilà, comme j'en parlais, malgré cet affaiblissement conséquent appliqué à Imagine nous pensons que ce talent restera suffisamment attractif. Il parle pas euh, de l'hyperface qui reste toujours un problème. Mais euh, on voit, au moins, on va quand même dans le bon sens, je dirais, sur l'Uzel, même si c'est pas assez, on va dans le bon sens. DAK, DAK qui a eu des super changements hein, sur le dernier patch, qui l'a rendu d'ailleurs trop fort, ils en parlent dans, la, dans les devs, dans la lecture des devs. Point de vie réduit, donc euh, de 2434 à 2385, pareil avec les, la, la récupération des points de vie. Dégâts réduits de 100 à 95, et oui, ils avaient fait en sorte que DAK attaque plus vite, donc c'est logique de réduire aussi ses dégâts. Ça, ça aurait dû être sur le patch d'avant, hein, on va pas se mentir. Niveau 4, rodeur, réduction du temps de recharge d'enfouissement diminué de 6 à 3 secondes. C'est un talent très très fort, la Souchroder. Euh, donc, c'est pas mal, 6 à 3 secondes. Euh, j'aime bien, j'aime bien ce changement. Et niveau 7, l'appétit des vents, réduction du temps de recharge du diminué de 1.75 à 1.5. C'est vrai qu'ils avaient buff euh, passivement les auto-attaques qui réduisaient le temps de recharge du coup de langue. C'est le talent de DAK. Donc, nerf un petit peu. C est, c est... On pourrait dire que c'est pas beaucoup sur DAK. Mais DAK, il a un statut qui est particulier, c'est-à-dire que DAK à l'heure actuelle, c'est clairement un perso très fort, on va pas se mentir, c'est très fort. Maintenant, DAK c'est un perso très skillé, c'est euh, pas simple de toucher des coups de langue, c'est pas simple de l'utiliser efficacement, ça demande une bonne euh, gestion de la carte, ça demande une bonne, un bon sens stratégique, ça demande de bonnes mécaniques, c'est pas simple à jouer DAK. Ce qui fait par exemple qu'à l'heure actuelle, DAK, s'il y a bien un perso à ban et à pas ban, euh, DAK parfois saute un petit peu parce que bah, certaines maps full ban, c'est clair, D'autres maps, d'ailleurs des maps auxquelles on ne pense pas, et moi j'en parlais depuis très longtemps, par exemple Spider Queen où DAK est très très fort, les buissons, on peut vraiment utiliser cette vitesse et cet, euh, cet impact, et on pourrait se dire que la vitesse au niveau 1 est trop forte, c'est pas vrai, euh, au niveau 1, DAK a toujours l'armure magique sur le Z, et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte à quel point c'est fort l'armure magique sur le Z pour DAK, et, euh, et même la régène de base avec euh, l'autre talent, même si plus situationnel à mon sens. Mais DAK, à l'heure actuelle, je pense que ce nerf, est... on verra si c'est suffisant ou pas, mais je pense que c'est un bon, un bon nerf. genre vraiment le talent 4 et le talent 7, c'est vraiment les deux trucs très très forts sur DAK. Ils auraient pu toucher à la mousse speed, mais la mousse speed au final, bah, pff, c ça fait très longtemps que c'est comme ça, c'est juste que personne ne l'a joué. Hein. Et le niveau 13 est un peu fort, je suis d'accord, hein, sur le slow et les dégâts supplémentaires, peut-être qu'il aurait pu voir un petit nerf, mais euh, ces deux talents-là vont déjà changer beaucoup de choses sur le perso. Donc euh, c'est bien de pas trop le casser parce que c'est quand même un perso, enfin je veux dire, entre un DAK ou je sais pas, euh, j'allais dire Irel, c'est un peu méchant parce qu'Irel c'est un perso quand même skillé, mais en, entre DAK en solo lane et je sais pas, Sonya Z, euh, je préfère 100 fois avoir de, du DAK que de la, la Sonya, vous allez me dire ouais mais c'est pas objectif ça, non mais vraiment c'est un perso qui est pas facile à jouer quoi, DAK, donc c'est pas si simple de le valoriser on va dire. Et il y a beaucoup de counter, DAK, il a beaucoup de counter hein. On va pas se mentir, la vision est un counter. Un Lucio, par exemple, hein. DAK arrive sur le côté, boum, Lucio il bump, hop, ton coup de langue, Bah tu peux pas le mettre efficacement. Enfin, je veux dire, il y a énormément. De... Et puis DAK, c'est de la vitesse. Donc si t'arrives à le route, le slow ou quoi que ce soit, il fait plus rien, DAK. S'il est pas lancé, c'est comme un rugbyman, vous savez, un ailier rugbyman, un Jonah Mou en fait. Hein. Il a besoin de vitesse. Et une fois qu'il est parti, il y a plus rien qui l'arrête. Mais si tu le bloques, instantanément, bah c'est fini en fait, il fera plus rien. France 99. Non, mais du coup. <rire> Voilà, je pense que des c'est c'est beaucoup plus simple à contrer que d'autres persos, donc à mon sens il n'y a pas besoin de lui casser les jambes quoi. Euh, Falstad, Falstad, vent arrière temps de recharge réduit 6 à 5 donc on revient en arrière par rapport, à... c'est marrant avec le nom, euh, mais on revient en arrière par rapport à certains changements où Falstad était très très fort sur l'auto-attaque, donc ils reviennent un petit peu parce que bah voilà, les derniers ajustements ont plutôt réussi à Falstad, nous estimons qu'une légère amélioration de la conduite décevante. Zones... Bon, il parle pas du... il parle pas du vent arrière alors que le reste s'en fout. Mais euh, c'est pas un mauvais point, hein. Falstad pas... à l'heure actuelle il est pas top méta mais il est pas non plus nul Il est même plutôt bon donc euh, non c'est bien, c'est bien Niveau 1, conduite des énormes, bonus au dégâts de paratonnerre porté euh, de 0.5 à 1 point Donc on revient en arrière un peu sur le Z sans le rendre cancer donc c'est très bien Ça me va, moi ça me va, il hein. n'y si je... a pas de soucis, je je suis pas contre ça Ça reste de la merde mais euh, oh, c'est 1% au lieu de 0.75, c'est ok euh, Imperius, charge céleste, de toute façon les Falstad n'arriveront pas au maximum euh, donc euh, pas de problème Charge céleste, dégâts pour Imperius du coup Dégâts finaux sont augmentés de 70 à 80 Ok bon, ça, ça sort un peu de nulle part ça mais ok C'est pour valoriser le fait que Si t'arrives à, à pas te faire Annuler ta, ta charge Tu gagnes des, du bonus Ok, pas, pas de soucis Niveau de 7, rayon de gloire, dégâts augmentés De 185 à 205 points Fonctionnement modifié, rayon de gloire Affiche des dégâts supplémentaires par mag de fer de vaillance Mais ne le consomme plus Donc, Vous savez c'est le truc qui reste au sol là c'est de la merde <rire> Je suis désolé, il faut le dire, c'est de la merde euh, Moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-dessus le... Moi, je... en vrai, j'aurais tendance à vouloir le jouer ce talent hein. Mais comme je le dis depuis la sortie d'Imperius Ce talent, c'est de la merde Pourquoi c'est de la merde Deux secondes à l'activation, c'est nul Je veux dire, t'as le temps littéralement En plus, Imperius a la danse parfaite Vous savez, il met sa lance comme ça, il met Solarion Et il fait... C'est ça ce talent, C'est genre le talent c'est la lance et toi t'es là Tu peux aller à la gare chercher ta maman qui vient manger Tu peux aller acheter le café et lire, lire le, le, le journal Tu repars, le truc a toujours pas pété, genre c'est pas normal Alors je vois l'idée, C'est il faut essayer de mettre un combo AZ pour que ça marche Mais si tu fais ça, prends les dégâts sur la, sur la lance, ça, ça sera bien plus intéressant en fait Rayon de gloire, c'est nul C'est nul C'est pas nul par les stats, c'est nul par la... le fonctionnement du talent en fait. Donc euh, bah non, non, non, jouez pas ça. Vous avez l'auto-attaque de zone qui est très forte, et la charge qui donne du bouclier et du, dé et du burst qui est bien meilleur que, que ce talent. Euh, Jaina, bloc de glace amélioré, cette capacité est désormais débloquée après avoir figé 12 000 dégâts au lieu de 15 000, c'est plutôt cool. Euh, jouez, euh, jouez élémentaire et vous n'aurez jamais de problème pour le stacker, mais c'est vrai que Jaina à l'heure actuelle dans les mages, elle a un peu plus de mal à s'exprimer c'est pas forcément que le perso est nul, au contraire c'est juste que c'est plus simple et plus safe, on va dire plus facile d'infliger des dégâts à distance sans prendre de risques, Jaina prend des risques donc le fait qu'elle ait un, un apport défensif plus rapidement dans la partie c'est cool, franchement c'est pas mal et faut pas non plus le descendre de trop genre 10 000 etc, je pense que c'est un juste milieu appréciable un petit 12 500 <rire> mais, euh, mais non c'est vraiment c'est bien Niveau 1, l'hiver sans fin, finalité supplémentaire augmente la vitesse du projectile éclair de gif de 30% Alors je sais même plus si j'en avais fait un feedback de ça euh... Mais c'est cool Vivement un rework sur le Z Pas forcément un rework du perso parce qu'il est bien Mais vivement un changement sur les fonctionnalités du Z Ce serait bien par exemple de nous faire un truc à la chancre de Zagara Ou genre bah, t'as 3 charges de Z, un truc comme ça Ce serait cool ça Parce que le problème c'est que c'est un spell de merde quand même Mais bon du coup ça c'est bien Ça c'est cool euh, nanana, nanana, nanana. Donc là ce qu'ils expliquent c'est qu'en gros Dans les parties où Jaina euh, se fait snowball la tronche Bah c'est très dur pour elle De stacker le bloc de glace, ce qui est vrai Et dans les parties où elle domine, bah le bloc de glace tu le récupères en 5 minutes quoi. Donc euh, Ils essayent d'équilibrer ça Donc c'est plutôt vrai <rire> euh, Johanna, Johanna Changement intéressant, je m'attendais pas à des changements sur Johanna Et en vrai c'est cool La Galva qui voit son temps de recharge réduit de 25 à 22 secondes On pourrait dire ok, c'est plutôt fort euh, De base mais ok Forteresse divine, l'armure physique euh, par attaque de base portée de 8 à 10 points, dure augmentée de 2.5 à 4 secondes. Les attaques de base qu'on confèrent à l'armure physique, quelle que soit la cible. Donc tu peux taper des sbires, tu gagneras de l'armure physique. Ça j'aime bien, ça j'aime bien, c'est. Ce talent j'aime bien hein, mais le problème c'est que bah, le gain d'armure physique c'est pas terrible en vrai hein, C'est trop dur de, de pouvoir les mettre donc c'est cool, c'est cool ce qu'ils font Et vous allez voir le temps de recharge de la Galva euh, c'est surtout pour le niveau 4 Persistance rétinienne, fonctionnalité supplémentaire, éblouissement, inflige 125% de dégâts supplémentaires eh ben, Honnêtement on va pas s'en priver Je pense savoir pourquoi ces deux talents sont modifiés Ça veut dire quoi s'il y en a un qui est pas là c'est que c'est généralement celui-là qui domine en termes de récupération Pas forcément d'efficacité mais de récupération Et loi de l'espoir moi j'ai du mal à jouer ça au niveau 1 maintenant que ça a été méga nerf Beaucoup de gens sont en mode Ah, c'est trop bien, etc. Non, non, non, non. Lisez l'ancien Loi de l'Espoir. Loi de l'Espoir, à l'heure actuelle, c'est la version. Euh, J'allais dire somalienne. Enfin, euh, c'est un truc euh, dégueulasse. Enfin, euh, je ne dis pas que les Somaliens sont dégueulasses, attention. Hein, je, ce que je veux dire, c'est que. C'est la version rachitique du talent. C'est. Euh, euh, si vous regardez. Euh, la chute du Faucon Noir, excellent film. Euh, mais du coup. Non, vraiment, vraiment, le problème. Le problème du. Des lois de l'espoir, c'est que c'est une version qui est tellement faible par rapport à ce que ça a pu être que moi ça ne m'intéresse pas. Et persistance rétinienne, pour le coup, avec la synergie avec le 16, là, là, t'as as du, du point fort. Donc, euh, bah, ils viennent de buff le meilleur talent de Johanna. <rire> donc, euh, ok, hein. après, c'est pas énorme non plus. Hein. C'est juste des dégâts supplémentaires sur un talent qui fait pas non plus des dégâts de dingue. Donc, euh, bon, c'est un petit plus quoi. C'est un petit plus. Par contre, là, on va y venir. Niveau 4, inflexible. Réduction du temps de recharge du milieu de 5 à 2 secondes. Eh oui, en fait, une partie de ce talent a été incorporée de base, sans, sans rien dire, et c'est cool. C'est cool pourquoi Parce que c'est vrai qu'au niveau 4, à l'heure actuelle, bah, tu es un peu obligé de jouer la Galva. quoi. Dans des games un peu compétitives, bah, es obligé de jouer la Galva, et il n'y a pas vraiment autre chose que la Galva. Parce que la Galva, c'est l'idée, l'augmentation du shield et la réduction de CD. Donc, tu prends pas forcément l'augmentation du shield, ce que tu veux, c'est la réduction de CD sur ta Galva. Donc, réduire le temps de recharge de la Galva... Et faire en sorte que le niveau 4, bah, ce soit la puissance du shield avec une petite réduction de CD, c'est un très bon point. Parce que ça veut dire que ça va aérer le niveau 4 et que tu vas pouvoir jouer d'autres talents, notamment le slow au niveau 4 sur le A, que, qui m'a toujours fait plaisir, mais qu'on ne pouvait pas forcément récupérer parce qu'on avait besoin de la flexible. Donc c'est une très bonne chose. Sans, que, sans détruire le talent, donc c'est un très, très bon changement. Euh, ça, on ne donne pas l'impression comme ça, mais c'est d'un point de vue game design, c'est excellent. Niveau 7, faute avouer durer augmenté de 2 à 3 secondes. Euh, donc c'est, vous savez, l'ancien niveau 4 sur les marques. Euh, Ce talent, ouais. Je suis pas fan, je suis pas fan. Euh, J'aimais beaucoup plus l'ancien fonctionnement. Là, c'est plus dur. Hein. Avant, c'était sur le E, maintenant c'est sur le A. Avant, c'était un niveau 4, maintenant c'est un niveau 7. Il y a des problèmes sur la conception, je trouve, mais, euh, mais ok, ok, ok, c'est toujours, toujours bien. Charge de destrier. Bon, ça, c'est un talent pour... Enfin, moi, je trouve que c'est un talent de merde, un hein, perso. Mais vraiment pas de merde dans le sens, c'est nul. Merde dans le sens, le design est, est affreux en fait. C'est euh, soit c'est nul, soit c'est trop fort. Enfin, soit c'est frustrant en fait. C'est, du coup, je, pff, non. Niveau 7, euh, niveau 7 pour moi, bah non. Tu, tu joues pas ça, tu joues. T'es obligé de jouer la mousse pit sur le Z en fait. C'est, pas sexy. Euh, ces deux-là sont pas sexy. T'es obligé de jouer la mousse pit sur le Z. Rugissement bonus passe. Il faut des gars de correction portés de 25 à 50%. Alors je sais pas pourquoi ils ont up ce truc. C'est le meilleur talent de Johanna au 13, mais. Euh, mais ok, si tu touches pas les autres gars, t'as quand même un bonus sur le A, ok. Niveau 20, lag, le, la fureur des cieux, euh, dégâts réduits de 75 à 68, donc c'est le coup près amélioré soins réduit de 75 à 68. On va pas se mentir, c'est pas ça le problème hein, du coup près. Euh, bon c'est bien qu'ils réduisent les dégâts bien sûr du clap, mais en fait le problème du coup près à l'heure actuelle, c'est que le coup près niveau 10 c'est de la merde. Et le coup près niveau 20 c'est craqué. Et c'est craqué par rapport à. Pas aux dégâts, enfin, bien sûr, si aussi. Mais le problème du coup près niveau 20, c'est surtout son fonctionnement. Le fait que ça fonctionne sur les sbires ennemis et alliés, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi. Donc les dégâts, ils peuvent les laisser, il hein. n'y a pas de problème, c'est l'intérêt du coup prêt, en fait d'avoir des dégâts. Par contre, il faut que ça marche que contre les héros en fait. C'est pas normal de voir une Johanna qui s'envole pour waveclear avec son R, quoi. Je pense pas que les devs, à une seule seconde, ils aient pensé le, le, le spell comme ça en fait. Et même pour pouvoir soigner tes, tes propres spiraliers Genre c'est euh, game design affreux ça pour le coup hein. Chacal Alors là c'est vraiment le point qui m'énerve sur Chacal euh, Ça m'énerve un peu sur Johanna parce que ça c'est complètement comprendre à l'envers le problème du coup près alors, je vais, je vais lire. Euh, Face aux puissants talents dédiés à l'éblouissement, l'armure physique trouvée par Fantasie N'était que peu attrayante. Nous espérons que cette modification fournira une option comparable pour résister aux dégâts physiques, proposant un style de jeu différent. Donc, nous disions, nous allons continuer à transférer une partie des effets d'inflexible aux capacités de base dans notre quête perpétuelle pour rendre le talent plus compétitif. En marge de ceci, nous renforçons quelques talents peu puissants. N y, n y, n y, n y. Bon, en fait, il me semblait qu'il disait des trucs plus intéressants. Chacal, ça, c'est le point qui m'énerve. Chacal, à l'heure actuelle, c'est ban ou pick. C'est first pick ou ban. Pourquoi Le perso est un perso très skillé. Chacal c'est un perso très très très complexe, euh, de par ses mécaniques, de par son faible point, enfin ses faibles points de vie, par sa capacité sur la carte à faire beaucoup de choses, Chacal est un personnage très intéressant et très complexe. Or, le problème, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'un talent qui ne demande aucun niveau de jeu soit trop fort. À savoir les talents sur les pièges, c'est ce qu'il fait, hein. beaucoup de gens je les vois sur les streams etc. me posent la question, mais pourquoi Chacal, banne, etc., etc. Les talents sur le... Tu peux être le pire chacal de la terre, j'ai gagné une classée avec chacal, je suis pas très bon hein, sur chacal. Tu peux être le pire chacal de la terre, tu lances un piège, le truc qui va jouer à ta place. Et après bon bah voilà, tu faut quand même un cerveau, hein, tu connectes deux, deux neurones, hop t'appuies sur le Z, etc. Après, Mais genre, c'est débile, c'est débile. Le bill piège ça devrait être un bill situationnel, pour protéger chacal par exemple contre du Zeratul, etc. Là d'accord. Le problème à l'heure actuelle c'est que pourquoi s'emmerder à jouer build mine ou build sur le A quand t'appuies sur E et t'as gagné la game en fait. C'est débile, c'est débile. Ça c'est un énorme problème. Niveau 20. Et je pense qu'il y a des trucs à faire par exemple. Le fait, que, le fait que le piège se déplace, il faudrait que le piège se déplace que si Chacal est dans le rayon du piège. Genre par exemple si à l'autre bout de la carte, le piège ne se déplace pas. C'est que si Chacal est dans une certaine... D'effet, pas non plus à côté du truc, mais une certaine RDF d'effet où là et eh bien le piège va protéger Chacal, mais à l'heure actuelle, c'est débile, c'est débile. Chacal peut être à l'opposé de la carte, etc. Enfin, ce genre, c'est débile, c'est vraiment débile. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils changent un petit peu les paliers pour que ça rende ça, essayer de rendre un peu compétitif les talents entre le E pour essayer de se vampiriser pour du coup équilibrer le personnage. Mâchoire d'acier déplacé au niveau 13, donc c'est celui. Euh... C'est celui qui met une vulnérabilité Si je ne dis pas de bêtises euh, Et du coup ils le mettent au niveau 13 Vulnérabilité et qui cible en priorité les, les héros Donc ils le mettent pas au même niveau du silence Mais ils le mettent avec les deux pièges Qui sont au niveau 13 Faire ça c'est que tu as, as un choix entre en, en, en chaque, avec Chacal C'est soit tu mets un seul piège Mais qui du coup silence et met une vulnérabilité Mais t'en as qu'un seul Soit tu en as deux Et qui silence C'est un choix qui est dur et qui est plutôt intelligent le problème c'est que c'est toujours très fort en fait, c'est toujours trop fort et c'est toujours aussi brainless, c'est toujours, ça ne demande pas de cerveau en fait. C'est c'est un, c'est nul, <rire> c'est juste nul. Alors que Chacal c'est un perso extrêmement intéressant sinon, et c'est dommage, c'est dommage de ne pas rendre plus intéressant. Enfin pour moi, si... je ne suis pas du tout partisan de ce genre de nerf. je sais que beaucoup de gens crient, euh, il faut détruire ça, il faut euh, up ça n'importe comment et tout, moi je suis quelqu'un qui demande plutôt justement du, du de l'équilibre, vraiment dans, dans la manière de faire. Là, c'est honnêtement rare, mais euh, Falstad Z, Asmodan E, Chacal E, ça doit se faire détruire. C'est des trucs qui demandent pas de mécanique de jeu, donc tu peux les jouer, si ça peut te permettre d'être plus facile. Nazibo Grenouille, même merde Genre, ça demande aucun cerveau, du coup, ça ne doit pas être... Le meilleur rapport de dégâts Le meilleur rapport de machin etc Alors je dis pas que nazibo grenouille c'est le meilleur rapport de dégâts Surtout actuellement bien sûr que non Mais c'est des talents qui doivent rester dans l'ombre Falstad Z Ils peuvent le up comme ils veulent ils ont, ils, ont compris. ils ont compris Pour avoir des dégâts il faut stacker pendant toute la game Et même comme ça tu n'auras jamais le palier final Donc Tu peux le jouer si tu veux Mais c'est enfin, moyen en fait C'est moyen voire faible Donc si tu veux le jouer tu peux le jouer Certes c'est moins dur à jouer mais tu as déjà cette récompense, c'est moins dur à jouer. Donc comme c'est moins dur à jouer, bah joue-le si tu veux. Mais ça doit pas être plus puissant alors que c'est moins dur à jouer en fait. C'est pas. ça marche pas ça, c'est pas, pas normal ça. <rire> Donc Chacal, c'est mon gros problème sur ce patch, c'est qu'on aurait dû lui casser les deux genoux sur le build E. Quitte à renforcer à fond le reste. Moi je dis pas non. Mais le build E il doit se faire détruire en fait. Lunara, alors ça c'est la surprise. Lunara, toxine naturelle, euh, dégâts infligés réduits de 36 à 33. Alors, euh, réduire les dégâts du dot. Parce que ce qui fait que Lunara est très sexy euh, en ce moment, c'est ses 4 pattes, hein, quoi. Euh, mais c'est surtout le pollen asphyxiant. Hein, les changements sur le A très très bon, hein. donc on va calmer un peu le jeu, bonus de dégâts contre les ennemis affectés par 3 charges, réduit de 200 à 75%, compréhensible hein. c'était un ancien niveau 16 qu'ils ont mis niveau 7 ils l'ont rendu sexy pour que tout le monde se dise ah c'est pas mal comme talent, là il calme un peu le jeu, très bon, très bon changement alors je comprends pas ça par contre, hein. je ne comprends pas ça donc euh, donc c'est plutôt bien c'est plutôt bien euh, rappel Lunara, hein. j'ai fait un guide dessus ça reste toujours validé hein, par. Euh, <rire> c'est pas les changements de valeur etc hein. Vous pouvez euh, en un combo avec ce niveau 7 plus euh, le, la couronne d'épines faire en un combo vous pouvez exploser quelqu'un donc c'est très très très très très fort j'y crois encore plus quand euh, ixir est d'accord avec moi sur le build de lunara <rire> je croyais déjà en moi avant mais encore plus maintenant euh, probius probius alors ça c'est des changements intéressants rework probius et ça on s'y attendait pas forcément Faille instable, durée réduite de 9 à 3 secondes Donc la faille dure peu de temps Faut que ça expérimentaire, les failles instables Explosent lorsqu'elles expirent Alors ça c'est un peu étonnant Alors d'un côté je comprends, d'un autre côté Je ne comprends pas euh, qu'elles fassent Autant de dégâts, enfin je veux dire Un truc con, on en parlait avec EO On se disait mais à Quel, quel intérêt du coup De, de faire un combo Si les failles explosent, vous allez me dire Bah si ça fait péter donc tu perds pas de temps Mais elles durent 3 secondes Tombeau Léaurique, tu mets des Z, t'as même pas besoin de les faire péter. Je ne comprends pas. Ça devrait faire 50% des dégâts euh, de la faille, en fait, quand ça explose. Seulement 50% des dégâts. Quel est l'intérêt de combo, en fait, du coup Vous allez me dire, oui, faire péter direct. Ouais, ok. Mais c'est nul. Genre, faut, faut que ça fasse moins de dégâts. Vu que tu as pas besoin d'incorporer de, des trucs. Et un truc qui me semble plus intéressant sur Probius, ils veulent améliorer, rendre plus punchy le perso. Le A qui revient, faites-le de base ce serait beaucoup plus intéressant de pouvoir contrôler la faille et potentiellement même brain l'adversaire. Genre, oh je fais péter ma faille, attention, eh non, et je repars et pouf, en fait j'avais pété sur le retour. Genre, c'est beaucoup plus intéressant ça en termes de, fonctionnali de fonctionnalité. Alors que là, c'est un peu euh, la voie de la faiblesse quoi. Genre, euh, oh bah mince, j'ai raté mon combo, bah c'est pas grave, la faille explose, tu as fait 100% des dégâts infligés. C'est pareil ça, d'un point de vue game design, je trouve ça atroce en fait, genre... Euh... moi, Pour moi, c'est, je veux bien l'idée, je veux bien, mais 50% des dégâts quoi, 50% des dégâts. Mais ce qui serait vraiment intéressant sur Probius, c'est le A qui revient, qui fasse un retour. Ça, ça ça devrait être incorporé de base pour moi. Et là, je peux vous dire que ça serait plus simple de faire péter les failles aussi. Tu te rates Bah c'est pas grave, tu peux, tu peux rattraper le coup. Et même si tu te rates pas, tu peux faire des trucs avec. Canon à photons, durée des attaques de base réduite de 1 à 1.4, donc euh... on nerf là pour le coup parce que là c'est pas réduit, c'est augmenté du coup <rire> parce que bah... mais c'est une réduction du coup de la vitesse d'attaque vu qu'on passe de 1 à 1.4 donc le canon à photon tire moins vite Fonctionnalité supplémentaire le placement et l'activation des canons nécessitent plus de pylône ça c'est pareil, je... Je, je... je comprends pas, genre... Euh, je comprends pas, c'est ça le gameplay du perso en fait, et c'est ça le counter du perso ça demande aux, aux adversaires de taper le pylône personne le fait déjà ça donc ça demande aux adversaires de taper le pylône donc le fait que le canon photon puisse tirer même s'il n'y a plus de pylône, alors ok il est nerf de base, mais merde, please, non, juste non, j'ai l'impression qu'il y a le fils d'un développeur euh, qui arrivait pas à faire péter les failles et qui n'arrivait pas à jouer Probius, il fait bon j'arrive pas à jouer Probius du coup le perso il est nul, mais le perso il est super fort Probius, c'est pas parce qu'un perso est pas joué que c'est de la merde hein, Probius c'est super fort, vraiment super fort, c'est un Xul distance le perso. J'ai fait 24 heures dessus, vous pouvez le trouver sur Youtube, un marathon Probius, c'est super fort Probius. Et vous avez pu voir à très haut niveau un joueur qui est français, Cocorico, c'est Xir, qui est juste le meilleur Probius au monde. Et je ne plaisante pas quand je dis ça. Genre c'est un perso qui est extrêmement frustrant Probius. Donc ça, ça me fait très très peur ce truc là. Et lorsqu'un canon se trouve dans le champ de force d'un pylône, sa vitesse d'attaque augmente de 40% et il révèle les ennemis proches. Bah c'est tout simplement le talent 1 sur le... Enfin, le E, je crois, en récompense. Donc bah, c'est l'idée que maintenant, s'il y a le canon à photon, bah, t'as quand même une synergie, ça augmente la vitesse d'attaque. Ouais, enfin avant il tapait pas et maintenant il tape quoi. Genre. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais, ouais. Puis maintenant de base, on augmente la vitesse. Enfin je. Et ça, par contre le truc bien c'est que ça cible désormais en priorité les héros, bah, c'est simple, hein, ça fait depuis la sortie de perso qu'on demande ça, donc euh, ils l'ont fait sur Gazleux, ils l'ont pas fait sur Brobius, bon bah ok. Bon ça c'est bien, ça c'est le point bien, c'est le point euh, fort. Niveau 1, polarisation, dégâts infligés par le retour des impulsions disruptives portées de 75% à 100%. Donc le retour du A fait autant de dégâts que le tir de base, ça c'est bien. Récolte de minerais, des C'est l'aller-retour qui est sur le niveau 1 d'ailleurs, et que j'aimerais qu'il soit mis de base. Récolte de minerais, fonctionnalité expérimentaire, la récompense de quête ne permet plus aucun. Ce qu'ils pourraient faire, c'est qu'ils mettent le retour de base et si tu prends un talent sur le 1 qui augmente les dégâts du A et du retour du coup. Ça pourrait être sympa un petit build sur le A aussi. Ce qui fait que même si tu pas de faille, tu puisses faire des trucs. Récolte de minerais, fonctionnalité expérimentaire, la récompense de quête ne permet plus au canon en photon de révéler les ennemis proches. Bah oui, c'est mis de base hein, donc ça fait aussi que le est beaucoup moins intéressant. Niveau 7 accélérateur de particules. Nouveau fonctionnement, une fois 4 héros touchés par impulsion disruptive, la prochaine faille instable détonnée par une impulsion disruptive projette 4 impulsions infligeant 71 points de dégâts. Euh, C'est le niveau 20 ça. Nouveau fonctionnement, impulsion disruptive inflige des dégâts égaux à 2,5 points de maximum. Temps de recharge d'impulsion disruptive réduit de 0,5 secondes. Putain, ils ont mis 1020, 1020 sur le niveau 7. Mais non, c'était bien au 20. Oh. oh, je trouve ça nul. Enfin, c'est bien, mais euh, c'était trop bien le vin là. Pourquoi il touche à ça J'aime pas. <rire> J'aime pas du tout. Surtout que, impulsion disruptive, le temps de recharge est réduit de 0,5 secondes. Donc, ouais, après il y a une synergie quand même avec le vin et le... Mais ouais, je sais pas, genre. Ok, bon. Ça reste, ça reste cool, hein, ça reste cool. Choc quantique, non, fonctionnement. Il fait instable, un moins Une seconde après l'activation, on fiche 90 points de dégâts en 3 secondes. Donc l'idée, c'est d'avoir un dot sur l'explosion, sur le burst. Donc, ça, c'est cool. Pour avoir sur le niveau 7, pour avoir sur le niveau 7. Euh, avant, c'était vraiment, il n'y avait que le E au niveau 7. Maintenant, l'accélérateur de particules. Après, je me plains, mais en vrai, c'est mieux. Hein. C'est juste que moi, j'aimais bien le E au 7 parce que c'était des dégâts sûrs. Euh, mais ouais, ok, ok. Ok ok ok Non en vrai en vrai c'est ma première réaction J'avais pas lu ce changement sur le set pour le coup Bah ben, non en vrai, en vrai ça va En vrai ça va Ça fait que tu peux faire vraiment un build sur le A Et ça sera encore plus fort au niveau 20 cet si après le... C'est juste que bah, ce niveau 20 Il fonctionnait dans tous les cas Maintenant il fonctionne vraiment que si t'as celui-là quoi je pense Mais bon ça reste plus de burst donc c'est cool euh, Et je dis ça mais en vrai ça marche aussi sur le choc quantique Donc ça va Non non je, je, je, je retire Niveau 10 Surcharge de pylône Durée réduite de 10 à 8 secondes Donc le, le temps que les pylônes canardent Cible uniquement les héros ennemis Focus faut que les pylônes sont invulnérables pour toute la durée. Alors, ce qui est très drôle avec la surcharge de pylônes, c'est qu'on est passé de pylônes qui donnaient du shield supplémentaire au pylône, etc., etc. à plus de shield supplémentaire sur le pylône, à invulnérabilité. Alors là, en termes de montagne russe, c'est extraordinaire. Mais, euh, mais ok, pourquoi pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça cible uniquement les héros. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Et ça dure moins longtemps. Ok, t'as pas... Ok, tes pylônes... Donc, l'équilibre est plutôt bon. Là, plutôt, d'un point de vue game design, c'est quand même sympa. C'est juste que si tu fais la suite des patchs, c'est complètement con. Mais, pour le coup, là, au moins, il y a un équilibre. Certes, tu peux pas taper... Après, je... <rire> c'est pareil, tu vois, genre... <rire> Les pylônes, ça doit être un enjeu pour toi et pour ton adversaire. Donc, d'un côté, il y a un enjeu. Ça dure moins longtemps, donc ça fait moins de dégâts. Mais d'un autre côté, il n'y a aucun counterplay, en fait. Le moment où il a décidé... de. De lancer les trucs, bah. Tu, tu recules en fait, t'as pas le choix. Donc, euh, bah super, hein, sur Volskaya, c'est cool, hein. déjà que tu peux pas vraiment rentrer sur les points. Si le mec appuie sur R, bah. Je sais pas, genre. Je trouve que c'est. Surcharge de pylône pour moi, ils, devraient... ils auraient dû faire en sorte que ça donne du bouclier sur les pylônes. Plutôt que d vulnérabilité, ils remettent le truc, mais les... le bouclier fonctionne que pendant la surcharge de pylône Comme ça, il y a un counterplay. Tu peux quand même détruire les pylônes. Là, c'est juste. Bah, tu peux rien faire et j'aime pas ça, une partie c'est 10 joueurs, c'est pas un joueur, euh, que, que l'adversaire puisse avoir une réaction par rapport à ce que tu viens de faire, c'est la base du jeu en fait si on doit partir et, et devenir spectateur, euh, c'est pas intéressant, mais au moins ils ont auto-équilibré leur truc, mais j'aime pas l'équilibrage quand même Fa fractionnement, donc ça j'en ai déjà parlé, savoir utiliser efficacement les capacités de probus, ça a toujours été délicat Modification présente vise à transformer ses exigences en récompenses, ce qui rend les DNS plus abordables. Donc, c'est exactement ce qui est dit. Hein, est, Mon fils euh, n'arrive pas à jouer Probius, ou je n'arrive pas à jouer Probius, donc s'il vous plaît, aidez-moi. C'est normal qu'il y ait des persos plus techniques que d'autres. Là, c'est écouter Reddit qui dit gnigné, euh, boeuf Probius. Bah oui, mais si tu pas jouer Probius, euh, bah, t'as qu'à te sortir les doigts en fait. Il hein. hein, y a un moment donné, on ne va pas t'amener la béquée. Rhaenor, niveau 1, As dans la manche, bonus de dégâts augmentés de 10 à 12%, c'est le meilleur talent de Rhaenor <rire> Mais il prend un petit up de 10 à 12%, c'est pas énorme mais c'est cool Parce qu'à une époque As dans la manche était 20, ensuite 15, etc et puis 10, donc c'est cool, 12 c'est bien Niveau 7 balle blindée, bonus de dégâts augmenté de 1.5, c'est le slow sur le A, le ralentissement sur le A Bonus euh, 1.5 à 2 C'est cool, ok Après à l'heure actuelle c'est vraiment le E qui est très fort sur Enor au 7 Même le composant volatile a été trop nerf Pour moi il devrait remettre l'ancien composant volatile Parce que tout le monde joue E maintenant au 7 Même moi d'ailleurs alors que j'adore composants volatiles, mais composants volatiles ne fonctionne plus, euh, plus sur tous les talents, enfin plus sur toutes les compétences. Donc pour moi, il devrait changer ça. Euh, les niveaux 20. Alors là, je vais, je vais mettre les deux dans le même panier. Hein, je suis désolé. Euh, cavalerie est arrivée, donc c'est l'hyperion. La durée du marquage portée euh, de 2,5 à 6 secondes. Donc les mecs tapés par Raynor voient les dégâts de l'hyperion augmenter. Elle euh, de la pénombre, euh, la Banshee qui fait euh, des réductions d'armure augmentées, une réduction d'armure maximum portée de 25 à 30. Donc euh, personnellement. Je trouve que les améliorations... Enfin, je trouve que le vin de Raynor, à une époque, c'était très fort. Maintenant, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ils ont cassé le vin de Raynor, hein, pour le coup, avec le rework. C'est dommage, parce que moi, vraiment, Raynor... Je trouvais que l'ancien Raynor était excellent. De, de, de, de rework. Et euh, le nouveau rework Raynor, il bah, y avait des problèmes. Ils les ont corrigés petit à petit, notamment avec la classe dans la manche. Mais le vin de Raynor, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Avant, c'était trop bien. Avant, c'était trop bien. Là, à l'heure actuelle, bah... À une époque, t'avais euh, et l'hyperion amélioré et la Purif en même temps. À une époque, t'avais euh, la Banshee, elle faisait, elle faisait direct les malus et direct plus de dégâts tout de suite. Là, aujourd'hui, il faut attendre, faut attendre, faut attendre, faut attendre. Donc, euh, bah, les 20 énorme c'est simple. Hein. C'est soit euh, les, le, le passif à, à trois attaques, soit tu joues la Purif. Et si vraiment la partie se passe mal, tu joues le truc où tu meurs et toutes les 30 secondes, tu reviens plus vite. Hein. Ça te permet d'être présent même euh, s'il se passe des dingueries en permanence. C'est très fort. <rire> donc, euh, les améliorations adultes, moi, je les déconseille. Je les déconseille fortement. Stukov. Point de vie réduit de 1850, gna, gna, gna Donc, PV réduit. Et les soins réduits de 450 à 430. Alors, là, les commentaires des devs. Les talents de niveau 1 de Stukov ont bénéficié de nombreuses améliorations au fil des derniers mois. Et tous payés tôt ou tard. Je... je ne comprends pas ce passage, euh... enfin ce passage si je le comprends mais je veux dire c le fait que Stukov et ça t'es en mode enfin ouais dans ce cas nerf les 1 en fait si les 1 sont trop forts nerf les en fait genre bon nerf les points de vie alors nerf les points de vie de DAK ok nerf les points de vie de Stukov j'ai pas grand chose hein. <rire> parce que DAK il y a aussi le nerf des talents avec tout cas là t'es plus en mode salut euh, je suis là euh, pour être là quoi Tyrande, alors ça j'aime beaucoup par contre niveau 1, embrasement lunaire bonus maximum porté de 100 à 150% donc les dégâts supplémentaires euh, sur la quête qui sont augmentés de 100 à 150% c'est cool c'est très très cool aura de précision, euh, bonus de dégâts des attaques des alliés porté de 30 à 40% c'est pareil ça commence à être très intéressant hein, l'aura de précision c'était déjà fort ils avaient déjà passé de 20 à 30, 30 à 40 ça commence à être très très fort hein. Donc, euh, non, j'aime beaucoup, hein, J'aime beaucoup. surtout que c'est honnêtement mes deux talents préférés sur Tyrande. Parce que le Bill Chouette c'est cool, mais le problème c'est que la plupart des Tyrande jouent Bill Chouette à l'heure actuelle, mais savent pas jouer Tyrande en fait. Donc, c'est euh, 360 Noscope, Call of Duty, Modern Warfare, mais en fait, euh, bah, je ne à rien que Tyrande. Euh, donc, moi personnellement, c'est les deux talents que je conseille sur Tyrande de toute façon. Vous l'embrasement lunaire que je conseille en premier lieu d'ailleurs. Et le problème du Bill Chouette, c'est en dehors de s'appeler Yazu ou Xir, euh, la plupart des joueurs savent pas jouer Tyrande en fait. Donc, euh build chouette, euh, ouais c'est rigolo, euh, tout ça, tout ça, ouais mais en fait vous êtes nul sur Tyrande, enfin, vous servez à rien quoi. Et surtout que c'est un effet contre-mécanique énorme, c'est que la Tyrande va partir très très loin à l'arrière pour faire un maximum de dégâts sur le Z. Le problème c'est comme elle est maximum de, de portée, bah en fait bah elle fait pas d'auto-attaque, donc pas de soin, donc pas de soin donc ma team meurt, mais du coup j'en ai rien à foutre, moi je mets des chouettes. Donc euh, je trouve que ça incite les Tyrande à rester très loin et à rien faire. Or Tyrande c'est justement, il faut être proactif Il faut vraiment faire plein plein plein de choses oh, Bon Niveau 4, marque de guérison Porte augmentée de 6 à 8.5 Soigne désormais en priorité les alliés proches de la cible attaquée Plutôt que ceux proches de Tyrande c'est bien, pour soigner les tanks etc. Les mecs qu'on a besoin Après Désolé hein, mais il y a l'élu des lunes Donc le jour où l'élu des lunes sera de base sur Tyrande Peut-être qu'on pourra parler mais à l'heure actuelle l Élu des lunes, trop fort, c'est tout C'est trop important sur Tyrande Élu des lunes faudrait le mettre de base, <rire> en version nerf peut-être, et qu'au niveau 4, comme ils font avec Garrosh et, et, euh, et Régard, peut-être, une, une version améliorée au palier, mais élu des lunes c'est indispensable dans le kit de Tyrande. Niveau 13, lumière lunaire cinglante, durée réduite de 4 à 3, c'est le rayon réducteur de Tyrande qui passe à 3 secondes au lieu de 4, c'est un bon plan, c'est un bon changement je pense. Renforcement dégâts réduits de la chouette de 7% à 6% des points du maximum, c'est normal. Alors, vous allez me dire, c'est un 16 et tout, ouais, mais c'est normal. En vrai, c'est normal, maintenant que la chouette peut toucher plusieurs personnes, etc., avec le niveau 1. Et même sans niveau 1, même si vous êtes parti en embrasement lunaire, la chouette au, 7, au 16 est trop forte. Genre, vraiment, c'est... Alors, vous avez la purge, bien sûr, à côté, mais c'est normal, c'est normal de le nerf. C'est qu'un support avec une chouette mette 6% du PV max comme ça, d'un coup... C'est intéressant, en plus de ça, mais la marque du chasseur... Enfin, genre, c'est très fort, hein donc euh, ça, ça reste très fort comme talent, mais c'est un nerf, un petit équilibrage, mais qui est intéressant. Vision de la chasseresse, bonus aux soins prodigués aux alliés réduit euh, de 50% à 75%. Alors ça, c'est une énorme erreur de traduction de la, la, de la patchnate FR, c'est pas du tout ça. Hein. C'est euh, lorsque l'éclipse des lunes est lancée, si vous prenez le vin, la durée... Euh, en gros, le, pendant que la personne est invisible, les soins sont augmentés de 50%, avant c'était de 50%, maintenant ce sera de 75%. Donc énorme heal supplémentaire sur la vie, sur l'éclipse des lunes. Euh, et pareil, augmentation des deux niveaux 20, et un peu comme Raynor, j'ai envie de dire, bah, c'est bien, mais c'est pour fou. Euh, Meteor 20, bah, déjà tu joues pas Meteor, <rire> pour plein de raisons. Euh, mais alors Meteor 20, bon... Euh... Après vous allez me dire, le slow à 60 c'est vraiment intéressant, mais la zone elle est faible, la manière de le lancer est faible, le 10 est faible... Donc non. Et euh, Tyrande vous avez trop besoin des deux talents auto-attaque au vin, soit la vitesse d'attaque et enfin, et des buffs, soit la portée avec le stun. Donc, euh, et sachant que l'embrasement lunaire a été up et l'aura de précision aussi, bah, les talents auto-attaque du, du vin de Tyrande sont encore plus forts. Donc, euh, bah non, tu prends pas les améliorations sauf dans certains cas, sinon non. Euh, Zarya, l'union fait la force fonctionnement modifié. Les effets du talent durent désormais 3 secondes et non plus jusqu'à l'expiration du bouclier. Ok, pourquoi pas. Euh, brûlure profonde, gain d'énergie portée de 1 à 2 points. Ça, c'est le, le nouveau talent de Zarya qui est pas terrible, en vrai. Donc, euh, bon, va le up. Et voilà Long patch note, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Deux rework, un regard probuche que j'aurais peut-être dû faire à part. mais Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, beaucoup de corruption, de bugs aussi. Et c'est un truc cool Zul'jin, on l'attendait depuis longtemps. Il peut euh, enfin... Ah non, c'est pas là, c'est plus loin. Il peut enfin annoncer le temps de recharge de, euh, du filet Zuljin, c'est un truc, c'est con, mais euh, il peut enfin annoncer le temps de recharge de ses activables. C'était le seul perso qui pouvait pas le faire, donc c'est cool. Il euh, y a des trucs à dire dans les corrections de bugs, d'ailleurs. Pas mal de choses. Euh, on a... Sacerdos ne réduit plus l'armure de Blanche-Tête. Alors, c'est mis dans les corrections de bugs, je ne comprends pas pourquoi c'est mis dans les corrections de bugs. Whitemane, donc quand vous appuyez sur D, ça réduisait votre armure, et eh bien ce n'est plus le cas. Ça, c'est Très important. Ce que je trouve même dommage, parce que... Alors c'est vrai que du coup, bah, tu le lançais très peu dans une game. Hein. Fais... Les, les white men qui... Avaient... D'ailleurs, certains me disaient, dans... quand je jouais white men, ils me disaient « Ah, t'appuies jamais sur D, etc. » Mais en fait, appuyer sur D, c'était une contrainte. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrainte. C'est un peu dommage. Peut-être qu'il aurait fallu nerf, la contrainte. Au lieu de 15, de vulné, peut-être passer à 10, ou peut-être passer à 5, ou à 7.5. mais pas de contrainte alors que tu fais plus de dégâts, donc plus de heal, je trouve pas ça ouf, mais bon. Ils veulent mettre un petit up white man, euh, pourquoi pas. Les appels à l'aide ignorent désormais... Des... Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ça, ça doit être le problème, ça doit être la, la trade française, à mon avis. Je sais pas du tout ce que c'est, ça, pour Xul. Irel, les étourdissements interrompent désormais l'incantation de la bubule TP. Alors ça, c'est pareil, ça passe en, en bug. Je comprends pas. Le prince... Alors... C'est pareil, à mon avis, il y a un dev ou un enfant d'un dev qui a, qui, a, qui est tombé contre une Irel, qui a lancé Bubule TP, c'est euh, un talent de merde, et euh, ça a dû le frustrer, il a, il a dégagé le truc. Genre, Bubule TP, c'est déjà de la merde. Ça, ça, ça tue votre équipe, parce que si vous Bubule TP, votre équipe, elle est dans le fight, et du coup, bah elle meurt, et vous n'êtes plus là, et vous lui dites au revoir dans la Bubule. Et en plus, c'est une source de frustration énorme pour l'adversaire. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez TP, l'équipe adverse doit continuer à pousser, à, à pousser pour pouvoir aller tuer un... un Tuer votre équipe pendant que vous n'êtes pas là, quoi. Donc, euh, ou vous allez tuer l'équipe euh, de l'ARL pendant qu'il n'est pas là si vous êtes de l'autre côté. Donc, les stuns qui peuvent interrompre la bubule TP, genre. Enfin, genre. <rire> mais c'est de la merde <rire> C'est nul Et du coup, pourquoi les silences ils le font pas Si les stuns le font Genre, ça, ça. comprend pas, quoi. Et ça passe en correction de bug, alors que c'est pas du tout une correction de bug. L'affichage des héros capturés euh, capturé par Galdazazar, mais plus constant, donc ça c'est bien parce qu'il y avait des mecs qui étaient dans la mot et on le voyait pas, donc ça c'est bien. Ça c'est vraiment une correction de bug pour le coup. Et correction des dégâts infligés aux monstres par l'âme méduse, donc euh, c'est vrai. Alors le voile des Dun dans les soins, bon ça c'est pour le coup, c'est vraiment des corrections. Enfin c'est pas vraiment des corrections de bug, mais c'est une correction, on va dire tout court. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, grosse patch note. Dans l'ensemble plutôt du positif très, Le rework de Régard Bon à l'heure actuelle il y aura des soucis Mais dans un mois, deux mois Ce sera plutôt bon je pense Mais euh, c'est un, honnêtement un très bon rework Pas lien à 7 je l'ai déjà dit euh, Et la Purif où c'est un problème Mais sinon c'est bien enfin, Globalement si on doit faire un récap On voit pas tous les héros d'ailleurs D'habitude ils mettent tous les héros Je sais pas ce qu'ils ont fait Est-ce qu'en anglais on a tous les, tous les héros non plus. Bon bah c'est la, la version originale pour le coup qui a déconné. Mais pour la navigation c'était intéressant d'avoir la liste du nombre de persos affectés. C même pour, pour l'effet psychologique pour les joueurs est important aussi. Ah il y a 12 persos touchés. Waouh énorme. Euh, du coup globalement j'aime bien. J'aime pas voilà. Je suis, <rire> Junkrat j'aime pas. C'est pas dans le bon sens du tout. Probius mitigé. Il y a des choses très bien et des choses non. Du coup assez mitigé sur la patch note, je dirais globalement positif, en même temps il y a tellement de changements que ça peut pas être foncièrement que négatif je dis, et c'est pas forcément les trucs les plus importants, chacal c'est plus l'absence qui est, qui est euh, préjudiciable on va dire a l'heure actuelle c'est débile. Enfin bon, je ferai une vidéo pour parler, des, pour parler des, des skins qui sont très intéressants. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces skins. Donc euh, voilà, j'espère que cette vidéo elle a été longue, je sais, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, N'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir Des choses que j'aurais oubliées Des points euh, qui vous intéressent, qui vous plaisent, etc. En tout cas, euh, moi je, dans l'ensemble je trouve quand même que c'est une bonne patch note. Même s'il si, euh, si y a quelques ratés. Globalement, c'est quand même une bonne patchate. Donc voilà. Et il y a des très bons points de design. Tout comme il y a des mauvais points de design. Mais il y a des très bons points de design que j'ai essayé de soulever. Peut-être que je ne l'ai pas assez fait. Mais... Parce que je ne vais pas perdre trop de temps. Mais il y a vraiment des points où tu te dis là, ça a été réfléchi et c'est super malin. Je pense au 4 de Johanna. Je pense. Euh... Je sais plus, la de tête. <rire> Le 4 de Johanna. Il y avait quoi Il y avait. Euh c'était sur les premiers, Regard aussi a des points bien vus. Auriel aussi plutôt bien vu d'un point de vue game design, il y a des choses très très bien pensées au niveau de l'équilibrage pour pas que ce soit trop fort ni trop faible euh, et d'un autre côté par exemple Johanna, elle, elle a le 1 et le 4 sont plutôt bien réfléchis et à côté t'as le 20 qui est extra... où il tape complètement à côté à mon sens enfin bon, voilà, plein de... j'arrête là, j'arrête de parler, plein de bisous à bientôt, à plus, dans le Nexus n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube, tout ça tout ça plein de bisous Et comme, comme mal la dit, eh bien y aura peut-être y aura bientôt une vidéo sur les skins et l'événement justement avec tous les cosmétiques qui arrivent concernant Heroes. Il y a plein de choses à dire donc ben voilà, activez la cloche tout ça tout ça. Suivez bien l'actualité des réseaux sociaux et autres et le Discord. Voilà, bisous.